Mais Je vais le économiser temps. encore pour, le... pour les illusions. Moi, il me faut 1000. Il me faut 10 000. Pour les, les illusions. Moi, il me faut euh, 80 000. Pff. Pff. Ma Mais les maps sont générées, hein? J'ai pas l'impression qu'on a fait ça au ah, dernier. Non, non, on, on a clairement pas fait ça. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait un truc dans genre-là. Parce que ça, ça sert juste de hors d'oeuvre pour le, le barbare. Hein. Alors que moi, <rire> ça me fait mon repas de la semaine. <rire> Missile! Et du et coup, pion, on pion, peut pion. considérer que mon échappé, c'est un barrel roll. Un barrel roll. <rire> D'où barrel roll? Tout barrel roll. Parce que du coup, la cèpe, c'est euh, des illusions que tu convoques, c'est ça? Oh, Attention, il y a une momie qui lance des bouboules. <rire> Comment t'as fait pour crever, toi, au fait En fait, t'as les, les illusions qui du coup le truc que tu peux spammer avec Espace. Ah, as Et t'as un... l'invocation que tu peux utiliser avec le la potion. Bonjour Alors que tu l'as, là, là tu... Bon, okay. ok. On reste à distance. Quoi, je couvre <rire> Regarde. Ah Pas grave, c'est des amis. Qui sont, de... sont en train de regarder Aïe. le poulet en se demandant qu'est-ce qui se passe. pour moi le poulet. Ah, les squelettes qu'ils on... ont bugué devant le poulet. Ah, pardon, je reviens. <rire> oui. Tu veux prendre de l'avance C'est exactement. Euh, euh... Qu'est-ce que tu visais là <rire> Le lampadaire. <rire> ouais amusez-vous. <rire> mais qu'il a. Ah, qu'il qui lâche une caisse juste avant de partir. Il y a du sang par terre. Attends, on va y en avoir plus. Yax. Que... que ça qui te choque. Le poulet, il a encore failli. Il <rire> passait. je vise très bien. Oui. Comment Oh, cette charge qui m'a fait. Non. Pourquoi il est remonté oh J'ai ta couronne. T'inquiète. Non. Celle qui nous... ah bah non, je veux y a le les poulet. poulet, je veux le poulet Un poulet Et il y a toujours pas de poulet dans les ennemis Remember Et toujours ah bah pas de poulet non. Non Ah si il y avait un poulet Il ah, y a une grosse couronne ah, Elle est trop grande pour toi Elle est pour Seb, allez bam <rire> <rire> Et ah, c est, c est... Je veux le recul Voilà ce que c'est d'avoir une petite tête Mais au moins regarde, tu auras plein oui, d'argent pour euh... Ah c'est ça. Pour acheter du poulet. <rire> On a compris. Non Pourquoi <rire> j'ai fait ça Je sors jamais ce sort, pourquoi je l'ai fait maintenant Ça va, tu t'en sors avec ton troll, Anaïs Et hey Mathieu, t'es un peu <rire> quoi Un peu, un peu l'oublier de, de la, trésorerie, on va dire. <rire> C'est te <de> porter. <rire> <rire> Même mes sorts, ils font pas ça, quoi. En fait, tu veux jouer sniper dans ce jeu, faut jouer Valkyrie. Même l'elfe a pas cet allonge. Et, les... Et Même le sorcier se sort à distance, ils vont passer à distance que ça, rien de moi mon laser Bah on en parle de mes flèches Whoop. Ah bah je ah, suis oh, mort Ah on va commencer à galérer, y'a un jambon Il y a du jambon au fond. Ah A feast for kings <rire> <rire> voilà. Le barbare qui s'enfile ça comme si c'était des apéricubes <rire> Avant, ah bon, c'est pas des apéricules C'est... <rire> hum, mmh, goût pintade, mon préféré et Ce qui me ferait marrer, c'est que je lance euh, une lance au pif Et en avançant, on se rend compte que j'ai buté un gars vraiment <rire> ça m'est déjà arrivé avec un sort, donc euh, je pense que... Si ça t'est pas encore arrivé, c'est que t'as pas encore essayé d'utiliser ton pouvoir <rire> il cherche son attaque, il voit qu'il y a personne... Mais il se dit je l'ai pas chargé pour rien, j'en vois quand même un truc dans le vide. Ça. <rire> Histoire pas de pas gaspiller le coup. Non mais ce que tu sais pas c'est que s'il lâche pas son attaque il explose. Bien sûr, puis, il fait je des lis trucs le braille en temps. même temps que je joue évidemment. <rire> non. Il joue en braille, nuance. Mais de toute façon ouais. ça se décode les yeux fermés. Ça se décode les yeux fermés ce message. Mais bizarrement quand c'est une araignée qui a la couronne, tu cours pas la chercher. Mais elles ont pas de couronne. Elle juste derrière j'ai regardé ma mort venir. <coughs> je vais attendre un peu. Welcome back, elf. <rire> je dis ça comme si c'était... <rire> ah, zut alors, il est de retour. Moi <rire> ouais, je reste planqué derrière la madame. <rire> Comment Oula. Je sais pas comment j'ai fait, j'en ai pas pris une seule. <rire> Moi je m'étais caché derrière ça dans l'espoir que tu la prennes à ma place. <rire> ah, ils sont bien synchrones. Hein. Et bah ben pour toi l'autre alors du coup. Je vais chercher le poulet. Finalement Je <rire> suis limite déçu On joue un jeu où Anaïs est joue Sniper oh, mais elle va même. au corps à corps quand même ouais, Borderlands presque <rire> <rire> Pas loin Je suis pas Sniper Non t'as raison Qui a dit que l'arc pouvait pas être au corps à corps Bah les archers Les Golas il va au corps non à corps hein c'est vrai, il n'est pas, quoi, non, pas il fait du snowboard sur des. Euh... T'as <rire> vu que les archers faisaient ça Et on peut oh, pas le... prendre le poulet Cette utilisation de pouvoir. Amateur, oh mais qu'est-ce que tu fais que. Quoi un petit jambon pour aller mieux. Votre bon cœur. Là, oh, on a... un poulet. Ça tombe très bien. En fait, si je maintiens mage pour avoir le bouclier que de temps en temps je tire.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 Et eh ben alors le magicien, on reste pas caché, les... <rire> <rire> il est très bien ce mur. Oui, <rire> toujours pas de poulet. Hein. Si, en haut. Qui là Oui, mais, mais, mais pas que moi j'ai fait. Ah. C'est pas du poulet fait maison ça. C'est du poulet, euh, <rire> poulet industriel laissé là dans le coin. C'est bon <rire> C'est le magicien <rire> Est-ce que le sorcier peut se payer un poulet ouais il Parce que Le sorcier lui a du pognon Et, pardon, Et est poulet poulets rôti à droite. à droite Pourquoi il n'y a pas de monsieur avec une couronne Euh, le... C'est sérieux Anaïs, tu ramènes des, des hordes d'ennemis sur le magicien du coin Ah je regarde <rire> même pas où je vais. Là. Ouais je vois ça ouais. <rire> je, je cours c'est tout. Merlin. <rire> Nous avons perdu Merlin la Merlin le chanteur. <rire> Attention. C'est pas moi. C'est moi. T'as vu je vise <rire> bien. Hein. A Yeah. That's one could be worth a lot. You are no match for me. Ah, huh? treasure. Ma cou. Oh. Non, hier c'est bon, on sent un peu seul là euh... Ah non c'est bon j'ai on aurait pas oublié, oh, aurait... c'est pas, on pas arrête... comme dans Left 4 Dead on aurait pas oublié de déclencher un truc On <rire> arrête euh, là Niveau 16 Ouais, ouais, ouais, ouais. Ok, allez c'est parti Tu t'es bien gavé, Et plus <rire> <rire> <Pfff>. <rire> Le rôle le plus avis <rire> Non, sans rigoler Oui je suis pas Ouh. dernier <rire> Je suis plus efficace que l'elfe Alors, attends, attends Pff